Bonjour à toutes et à tous. Peut-on mesurer la vitesse des galaxies Avant de répondre à cette question, je vous conseille de regarder ma vidéo parlant de l'effet Doppler. Mais en plus de cela, il nous faut aussi un peu parler de rayonnement électromagnétique. Un rayonnement électromagnétique est dégagé par tout corps ayant une température supérieure au zéro absolu, soit 0 Kelvin ou moins 273,5 degrés Celsius. Il existe dans l'univers différents rayonnements électromagnétiques. Chaque type d'onde ou de rayon a sa propre longueur d'onde. La lumière, par exemple, est un rayonnement électromagnétique et c'est le seul qui est visible par l'œil humain. Nous pouvons donc grossièrement dire que tous les autres rayonnements sont donc des lumières invisibles. Dans ce spectre de la lumière visible, chaque longueur d'onde différente correspond à une couleur, composée de différentes raies spectrales. Une raie spectrale est une ligne sombre ou lumineuse du spectre visible. Pour un objet céleste comme une galaxie, par exemple, chaque ray spectrale correspond à un élément chimique ou non présent dans celle-ci, et émettant une longueur d'onde bien précise. Selon la composition chimique de l'astre que l'on observe, les ray spectrales sont différentes, ce qui permet en quelque sorte d'avoir une carte d'identité de l'astre. Pour savoir si une galaxie s'éloigne, il va falloir observer le mouvement de ces ray spectrales sur une certaine période. L'élargissement de ces ray spectrales est dû à l'effet Doppler-Fyso. Si une galaxie s'éloigne, les rayons auront tendance à se déplacer vers le rouge. Si elles s'approchent, elles auront tendance à se rapprocher du bleu. C'est ce que l'on appelle le décalage vers le rouge et le décalage vers le bleu. Grâce à cette méthode, nous pouvons déterminer la vitesse d'éloignement d'une galaxie ou encore même sa vitesse de rotation. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine.